Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo euh, J'avais déjà pensé faire une petite vidéo sur le sujet, toujours avec un point de vue euh, totalement neutre hein, bien sûr, euh, mais bon, je me suis toujours freiné parce que je me disais que bah voilà beaucoup en avaient déjà parlé, euh, et puis sûrement mieux que ce que moi je pouvais faire. <coughs> Grossière. Et puis, bah, le confinement, euh, les professeurs marseillais, la famille, la hiérarchie même, hein, m'ont un petit peu, euh, au fur et à mesure, fait changer d'avis sur le fait de sortir ou non cette vidéo. Du moins, de l'écrire d'abord, bien sûr, et de la sortir ensuite. Et du coup, eh bien, nous voici, vous et moi, d'un côté et de l'autre de l'écran, pour partager ce petit moment de connaissance et surtout pour en savoir plus sur l'heuristique et les biais connectifs et comment notre cerveau peut nous tromper. Alors, en temps normal, je fais pas trop dans les sens hein. j'aurais même tendance à éviter de mettre ces deux mots côte à côte, Ouais, ouais, ouais, ouais, c'est vrai. J'avoue, j'avoue. C'était petit. Mais en fait, eh bien, une part de moi a toujours été euh, un petit peu intéressée par ça. Et là, on est pour moi dans un domaine qui va être euh, à cheval un petit peu sur euh, bah, la science, sur euh, l'informatique, sur euh, la psychologie, effectivement. C'est peut-être même le domaine de base. Hein. Mais voilà, un fonctionnement de pensée qui va avoir des répercussions sur tous les domaines. Du coup, eh bien, je vais m'y risquer, mais toujours en restant avec un maximum de sources purement scientifiques. On va commencer par la traditionnelle euh, petite définition, ok Bon. Euh, bah là, déjà, ça commence à être le bordel. Bienvenue en psychologie et en sciences sociales. Des définitions, on en trouve à l'appel. Donc j'avoue, j'ai fait le choix de m'arrêter sur euh, trois définitions, qui, je trouve, globalement, vont bien aller avec le fil rouge, euh, on va dire, de la vidéo. Et peut-être des vidéos à la suite. Première définition donc, l'heuristique, c'est une méthode de résolution de problèmes, non fondée sur un modèle formel, hein, bien sûr, et qui n'aboutit pas forcément à une solution. Voilà, pour, euh, pour la première, hein, et qui nous vient donc de DicoFR. Une autre, l'heuristique qualifie tous les outils intellectuels, euh, tous les procédés et plus généralement toutes les démarches qui vont favoriser à la découverte ou à l'invention scientifique. Définition que je trouvais aussi intéressante, et euh, qui nous vient donc de d'Universalis. Et enfin, ma préférée, l'heuristique peut se définir comme étant une stratégie cognitive simplifiée dans le processus décisionnel. Voilà, définition relativement simple, que vous allez retrouver en bas dans la description, dans la thèse... Je vais aussi faire un choix, euh, du fait des différences de définition. Hein. Ce choix, ça va être de considérer que l'heuristique et les biais cognitifs ne sont pas la même chose. C'est bien de les séparer. Certains le font, certains ne le font pas. Certains considèrent que ce sont des synonymes, certains considèrent que c'est positif, d'autres négatif. Voilà, moi je fais ce choix de les séparer. On va d'abord traiter l'heuristique, puis on va traiter les biais cognitifs. Daniel Kahneman, euh, psychologue et prix Nobel d'économie, va dans son œuvre intitulée Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, traiter donc de deux modes de raisonnement en psychologie, le système 1 et le système 2. Bien, il y en a qui suivent dans le fond. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'il a écrit dans, dans son livre. Hein. Euh, L'image que vous pouvez euh, voir là... Est quand même relativement explicite. Retenez bien un petit peu la structure d'ailleurs de, de cette image. On peut voir le système 1 comme l'heuristique. L'heuristique, ça va être un petit peu l'inverse de l'algorithme. Là où l'algo va tenter d'explorer les différentes combinaisons possibles pour trouver une solution optimale, l'heuristique va plutôt se baser sur les expériences passées, l'intuition, euh, voire le pifomètre complet, en fait, pour euh, donc simplifier le problème et trouver. Ou pas, une solution. Le gros avantage, bien sûr, de l'heuristique, ça va être son gain d'énergie et son gain de temps. Un exemple euh, simple, on va dire, de la chose, et qui revient assez souvent, hein, euh, je ne l'ai pas inventé, bien sûr, euh, la porte. Concrètement, depuis que vous êtes gamin, je dirais même depuis que vous savez marcher, presque, hein, euh, c'est un peu la hantise des parents, d'ailleurs, vous savez ouvrir les portes. Voilà, les portes classiques, clac, clac, on ouvre. Si demain vous allez au Svalbard, si vous n'habitez pas déjà au Svalbard, bien sûr, et que vous tombez sur une porte, tout ce qu'il y a de plus classique avec la poignée, clac clac, vous saurez l'ouvrir. Et heureusement, vous n'aurez pas besoin de devoir analyser la porte, peut-être de devoir réapprendre euh, comment on ouvre une porte, de réfléchir très longtemps à la chose. Non, ça va être assez instinctif. Toutes les portes que vous avez vues de ce style-là s'ouvrent de cette manière-là, il y a peu de raisons que celle du Svalbard s'ouvre autrement. Voilà. Ça va être à peu près un petit peu ça le, le processus euh, heuristique. Ça va être vraiment le... Voilà, une analyse quelque part intuitive. Et vu que c'est assez intuitif, très souvent, le, la personne, l'individu, va le faire de manière totalement spontanée et inconsciente. Surtout. Globalement, l'heuristique, ça va être quand même une très bonne chose. Hein. C'est un système euh, rapide. Euh, globalement particulièrement utile hein, dans, le, dans, dans la survie de l'humain. Sauf que, bah, il n'est pas parfait, comme l'humain d'ailleurs. Comme je vous disais, c'est un système qui va être basé euh, entre autres sur l'intuition ou sur les croyances. Quand je dis croyance je ne parle pas de religion, je ne parle pas... Non, je parle de la croyance en, en quelque chose, de manière globale. Si vous croyez que les ronds ne sont pas ronds, c'est une croyance. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ou si vous croyez que la Terre est plate. Mais du coup, eh bien, basé sur de la croyance ou sur de l'intuition, ce système en devient imparfait et peut-être problématique parce qu'il peut aboutir à ce qu'on va appeler, et ce qu'on va voir maintenant, les biais cognitifs. Un biais cognitif, c'est en gros une distorsion, ou des défauts en fait dans le traitement de l'information. Un exemple très classique, ça va être, sur l'image qui va arriver, la longueur des lignes. Oui, ces lignes sont de la même longueur. Le codex des biais cognitifs de 2016 va référencer plus d'une centaine de biais cognitifs différents. Et ces biais, eh ben, ils sont principalement là en, fait, en réponse, on va dire, à quatre problématiques euh, importantes de notre vie. Le besoin d'agir vite. Le, la surcharge d'informations, évidemment, le manque de sens, il va rester plié celui-là, le manque de sens, et bien sûr, de quoi qu'on doit se souvenir, le besoin d'agir vite, qui va faire qu'on va aller directement à la conclusion, euh, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Par exemple, pour pouvoir agir, nous devons avoir confiance euh, en notre capacité à avoir un impact et sentir que ce que nous faisons est bien sûr important. De ceci va potentiellement, par exemple, découler le biais d'autocomplaisance. Ce biais d'autocomplaisance, eh en fait, c'est le biais qui désigne la tendance aux gens de se mettre en valeur, on va dire, euh, de s'attribuer la cause de leur réussite, ou de la réussite euh, d'une équipe par exemple, et les échecs à des facteurs qui ne dépendent pas du tout d'eux. Le tout pour maintenir, et eh bien, tout simplement, une bonne image de soi. Autre exemple du besoin d'agir vite, et eh ben, pour accomplir nos tâches, nous avons tendance à vouloir compléter celles que nous avons déjà commencées, euh, Surtout celles où on a investi du temps et de l'énergie, hein, bien sûr. Et si vous voulez un bon exemple de vidéo sur le sujet, je vous conseille très fortement d'aller voir la vidéo donc, de Science étonnante, ou encore d'Absol, donc ce sont des vidéos sur les coûts irrécupérables et l'escalade d'engagement. Concernant la surcharge d'informations, euh, trop d'infos va impliquer de faire un tri, donc de filtrer des informations. Et des informations, euh, il va falloir en filtrer beaucoup. Et pour ça, notre cerveau a quelques petites astuces pour garder ce qu'il a besoin. Par exemple, euh, on va bien plus facilement euh, voir ce qui a changé on va bien plus facilement aussi voir les choses drôles, où, euh, je cite, « Nous sommes attirés par les détails qui confirment nos propres croyances préexistantes. » Cette phrase est extrêmement importante. Et évidemment, eh ben, je ne vais pas pouvoir parler de biais euh, cognitifs sans parler du traditionnel et classique biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est quoi Eh bien, c'est celui qui va faire qu'on va privilégier, en fait, les informations euh, bah, qui vont dans notre sens, tout simplement, du moins qui vont confirmer nos idées préconçues sur un sujet, qu'on va soit écarter les autres, soit euh, bah, faire qu'on va accorder quand même moins de valeur à toute information qui va pas aller, justement, dans le sens de notre théorie. Et bien sûr... Suite à ça, plein de choses peuvent en découler, comme l'effet retour de flamme, ou la persistance des croyances discréditées. Pardon J'entends des antivax pro-homéopathie qui disent que euh, les youtubeurs qui font de la vulgarisation ne prennent comme source que ce qu'ils pensent vrai Eh bah, ben pas forcément, justement. Je me suis vu dire des choses dans des vidéos qu'à la base, euh, bah, je ne pensais pas réel. Tout simplement, ou je ne pensais pas vrai, ou je pensais autre chose. Il faut savoir se remettre en question, il faut savoir qu'on n'a pas la science infuse. Dans la surcharge d'informations, eh il y a aussi euh, la résistance au changement, un biais cognitif qui peut être euh, relativement facilement contourné en ayant plutôt une discussion bienveillante, euh, plutôt qu'un simple don d'ordre. Voilà. Ou encore le très connu effet d'ancrage, décrit un petit peu comme l'heuristique de première impression. Un exemple tiré donc de la thèse que vous allez retrouver dans la description. Un praticien reçoit un patient en première consultation. Lors d'un soin conservateur, le praticien n'effectue pas d'anesthésie. Et du coup, eh bien, le patient ressent une douleur. Ce patient, en parlant du praticien à un ami, va parler comme celui du docteur qui fait mal. Le manque de sens. Pour survivre, eh bien, il faut tirer du sens du peu que nous sommes capables de percevoir. Une fois qu'on a les informations qui arrivent, on va naturellement, en fait, combler les trous, les blancs. Ces blancs, nous allons les remplir à partir de stéréotypes, de généralités, ou encore nos simples a priori. Par exemple, et eh bien, le biais d'autorité. Il s'agit là de la tendance, en fait, à surévaluer la valeur d'une opinion euh, d'une personne que l'on juge apte à la donner, déjà, euh, et qu'on juge qu'elle est une, une autorité sur le sujet, ça peut être aussi bien euh, une autorité religieuse, un médecin, un parent, euh, un commentateur sportif, un critique de cinéma, voilà, des experts, euh, des professeurs. Ces personnes sont censées, dans leur domaine, donner un meilleur avis, prendre de meilleures décisions, ou tout simplement commettre moins d'erreurs. Sauf que, bah du coup, ça peut nous apporter à quelques problèmes, comme celui de suivre aveuglement euh, un avis ou une recommandation, surtout en période de crise. Genre euh, l'avis d'un professeur très médiatique durant la crise du Covid-19, ou encore euh, celui qui prix Nobel de médecine et qui va défendre la théorie de la mémoire de l'eau et s'afficher contre les vaccins. Toujours dans le manque de sens, nous allons simplifier les nombres et les probabilités afin de rendre plus simple le fait d'y penser. C'est pas la bonne chaîne. Par exemple, le biais du survivant qui consiste à surévaluer les chances de succès en considérant ceux qui ont réussi, qui sont des exceptions statistiques, hein, des survivants, plutôt que donc les vrais cas représentatifs. Appliquant en architecture, ça serait un peu considéré que... Euh, la qualité de, des constructions d'avant était meilleure que la qualité des constructions d'aujourd'hui euh, parce que ben, on trouve encore des édifices architecturaux d'avant. Mais du coup, on occulte tout le fait que tous les bâtiments qui ont été créés et qui ont été détruits ou qui sont. qui, qui, qui, qui ont disparu en fait, qui se sont écroulés, ben, ceux-là, on passe à côté. Voilà. Et enfin, la dernière problématique, de quoi devons-nous nous rappeler Trop d'informations, hein, comme on l'a dit, autour de nous. On ne peut se permettre de s'occuper que de ce qui est susceptible de nous servir dans le futur. On illustre Allez. Par exemple, l'effet de primauté. Ce biais-là, en fait, c'est fait que, par exemple, dans une liste de mots, on va retenir éventuellement plus facilement le, les premiers ou ceux du milieu que... Le mot de la fin. Ou encore l'effet Google qui est la tendance à oublier l'information facilement accessible si on la recherche sur Internet dans un moteur de recherche. Bande de feignas. Comme je vous l'ai dit, des biais cognitifs, il y en a plein. Hein, vous l'avez vu sur euh, le graphique du codex. Et le pire de tout, en fait, c'est qu'ils peuvent être provoqués. Voyez-vous, nos amis les marketeurs, nos amis les politiciens, les managers en entreprise, même sont habitués, en fait, à exploiter, voire à provoquer, donc, les biais cognitifs. Je vous parlais, par exemple, du biais de confirmation. Spontanément, une personne va aller plus facilement lire euh, un journal qui va être, ou un média du moins, qui va être dans la direction de son parti politique, plutôt que à l'opposé, et quand bien même il aille voir l'opposé, eh ben il va forcément y aller avec euh, des réserves, un a priori négatif, de manière générale donc y aller avec un œil beaucoup plus critique. Exemple simple, hein, le nombre de personnes qui parlent de BFM, en partant d'un principe simple, que tout ce qui est dit sur BFM, euh, bah, c'est pas crédible. Je vous invite à aller faire un saut sur la chaîne de La Psy qui parle, qui pour le coup en parle, et en parle même très très bien. Le lien sera dans la description, ici, quelque part. Voilà. Il est aussi important de savoir qu'un biais cognitif n'est pas forcément isolé. Vous pouvez très bien euh, être dans une situation soumise à plusieurs biais différents. C'est même assez fréquemment le cas, d'ailleurs. Hein. Bon, c'est chouette, j'ai parlé un peu psycho, j'ai parlé heuristique, j'ai parlé biais cognitif, euh, mais pour en venir où Pour en venir à quoi Parce que oui, si je fais ça, c'est entre autres pour arriver à un point qui, à mes yeux, est essentiel, en fait. Euh, qui devrait être la base de travail de tout scientifique, hein, quel qu'il soit, du simple vulgarisateur au technicien de labo, en passant par le chercheur et tout ça, tout cela devrait passer par la démarche scientifique. Mais ça, ça sera une autre vidéo. J'espère, comme toujours, que cette vidéo vous aura plu. J'aurais voulu parler de bien plus de choses, hein, mais je ne veux pas non plus faire une vidéo qui va durer une heure. Euh, du coup, bah, je vous propose de faire plus tard une autre vidéo, comme je disais de toute façon sur la démarche scientifique, qui sera liée à ça, hein, bien entendu, euh, peut-être une vidéo aussi euh, complémentaire sur l'intelligence artificielle, mais orientée vraiment heuristique, pure. Comme toujours, la vidéo, et ben vous pouvez la pousser en lérisée, ça fera pas de mal, vous pouvez aussi bien sûr la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Mastodon, Diaspora, Reddit, euh, TikTok si vous avez envie, je ne sais pas si on peut partager là-dessus, tiens d'ailleurs, un jour, peut-être, je m'y intéresserai, euh, vous pouvez la montrer à votre cousin relou qui a toujours raison, vous pouvez la montrer à votre sœur qui pense que... mais en fait non. Vous pouvez même la montrer à votre grand-mère qui passe son temps à dire que c'était mieux avant. Pied de négativité. Et puis surtout, comme toujours, eh ben, continuez à chercher pourquoi fonctionnent les choses et comment. Merci.